Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler baladeur audiophile et on va pas parler de n'importe quel baladeur audiophile. On va parler euh, d'un baladeur de la marque Sony, la marque japonaise euh, qui euh, s'est fait connaître, en tout cas dans le domaine de l'audio, euh, grâce au Walkman. Hein, on a beau être plus ou moins jeune, plus ou moins vieux, on a forcément déjà entendu parler du Walkman. A peu près ouais, tous les 2-3 ans, Sony sort des nouveaux baladeurs, mais des baladeurs destinés à une écoute audiophile, à une écoute haut de gamme, à une écoute euh, très précise de la musique. Et aujourd'hui, on va tester l'un de ces baladeurs, j'ai nommé le Sony nw ZX 507 Au niveau référence chez Sony, ils ne se sont pas améliorés par contre, mais on va voir si le produit, lui, est à la hauteur de son rang, puisqu'il ne faut pas le négliger. Ce baladeur est proposé à un tarif à sa sortie de 830 euros, même si ce baladeur est sorti il y a maintenant euh, deux ans. Hein, il est sorti en 2019, fin 2019. On le trouve aujourd'hui aux alentours des 600, 650 euros. Mais est-ce que ce baladeur vaut malgré tout le coût est-ce qu'on en a assez pour son argent C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va voir pourquoi ce baladeur est intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres cadors de ce marché On va également voir les fonctionnalités phares de ce baladeur euh, qui font qu'il est assez particulier. Et enfin, on terminera par ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé sur ce baladeur. On ne perd pas plus de temps, c'est parti alors, dans un premier temps, pourquoi avoir choisi de tester ce baladeur Puisque c'est un baladeur Sony, une marque grand public hein, que tout le monde connaît. Ça change, hein, des principaux constructeurs déjà présents sur le marché des baladeurs audiophiles comme Astell Kern, Shanling, FiO ou encore Kain. Ça, c'est des marques vraiment très, très ancrées dans euh, le marché IFI et euh, qui ont différents euh, produits dans euh, le marché des baladeurs audiophiles. Mais voilà, Sony se renouvelle et puisque Sony est une marque grand public, une très connue c'est toujours intéressant de voir si ces produits sont à la hauteur des marques vraiment plus spécialisées. On continue avec les particularités de ce baladeur. C'est un baladeur qui reprend grosso modo l'ergonomie et le design des smartphones. On est très loin de l'ergonomie très compliquée, pas très agréable à utiliser. Ici ça reprend les codes des smartphones avec un écran tactile mais on va y venir juste après. Enfin, ce baladeur, et c'est assez rare pour le souligner, euh, intègre une version récente d'Android. Ici, c'est Android 9. Habituellement, sur les baladeurs, on retrouve plutôt des anciennes versions d'Android, euh, comme Android 7 ou même encore plus anciens, comme Android 5 par exemple. Avant de parler des fonctionnalités clés de ce baladeur, parlons... Date de sortie et parlons de prix, j'en ai parlé un petit peu en introduction. C'est un baladeur qui est sorti fin 2019 à un tarif de 830 euros. C'est une sacrée somme, c'est déjà un sacré budget. Si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes plutôt attiré par votre premier baladeur audiophile, que vous êtes curieux de découvrir l'expérience audiophile, ne vous orientez peut-être pas vers ce modèle qui est proposé à un tarif assez onéreux. Sony a assez bien fait les choses. Il propose un euh, baladeur à un tarif beaucoup beaucoup moins cher, un tarif plus entrée de gamme euh, autour des 200 euros. J'ai nommé le Sony NW-A105. C'est un baladeur qui reprend grosso modo euh, la plupart des caractéristiques, notamment ergonomiques, euh, du 507 euh, et avec bien sûr, hein, forcément, puisque le tarif et moins élevé avec des composants audio de moins bonne qualité mais qui vous permettront à coup sûr de démarrer votre expérience en tant euh, que audiophile, N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions par rapport au modèle A105, le modèle le moins cher, à me laisser des, des questions en commentaire si vous avez besoin d'un peu plus de conseils. Juste avant de parler des fonctionnalités de ce baladeur, juste euh, j'aimerais mettre les choses au clair. Quand vous allez, pourquoi pas, vous offrir ce baladeur, un message, euh, quand vous allez faire le premier démarrage, un message va s'afficher euh, en vous disant euh, que euh, le baladeur, les condensateurs intégrés dans ce baladeur ont besoin d'être rodés. Euh, donc ils ont besoin d'être utilisés un certain temps avant de pouvoir s'exprimer pleinement, avant de pouvoir donner la pleine puissance, leur pleine qualité. Le message annonce qu'il faut euh, roder euh, les condensateurs au minimum 200 heures par prise, donc sachant qu'il y a deux prises sur ce baladeur. Donc, Bien évidemment, j'ai laissé le baladeur se roder sur chacune des prises, ça m'a mis pris du temps. Hein, si on calcule bien, ça fait à peu près 8 jours euh, de, de, avec le baladeur lancé en permanence pour que euh, tout ça se rode euh, correctement. Ce que j'ai fait avec euh, des euh, fichiers euh, spécialement conçus pour le rodage. Autre détail important, j'ai euh, testé ce baladeur en Écoutant euh, de la musique en qualité CD 16 bits 44 directement via l'application native d'écoute musicale de Sony et j'ai également écouté euh, de la musique en qualité iRes via le service de streaming Apple Music. Enfin, j'ai testé ce baladeur avec le casque Sony MDR1AM2. Également, euh, j'ai testé ce baladeur avec les écouteurs Sennheiser IE300. Voilà. Maintenant, on passe aux fonctionnalités de ce baladeur, les fonctionnalités qui sortent du lot. On va commencer par ce qui saute le plus aux yeux, c'est la version d'Android qui est intégrée dans ce baladeur. Ici, vous retrouvez Android 9. C'est assez rare, comme j'ai dit en introduction, de retrouver un Android suffisamment récent sur un baladeur audiophile. C'est extrêmement bien, ça fait plaisir. Et euh, ça va permettre également autre chose euh, vous allez également retrouver le google play donc le magasin d'applications euh, de google directement intégré sur le baladeur encore une fois c'est quelque chose qui se fait assez rarement sur la plupart des baladeurs euh, soit on peut carrément pas installer d'applications soit il faut aller chercher les applications sur un store alternatif comme apk pur ou encore aller chercher les applications directement sur son ordinateur et ensuite les transférer sur le baladeur bref c'est euh le bordel et en plus de ça, euh, pour mettre à jour les applications, rebelote. Il faut passer soit par un store alternatif, soit repasser par ordinateur. Bref, c'est impossible à gérer là sur ce baladeur. Vous avez le Google Play, vous téléchargez les applications que vous voulez et vous les mettez à jour quand vous voulez, très simplement. On continue par euh, une fonctionnalité. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais euh, vous n'aurez pas la possibilité de savoir quel type d'amplification. Euh, se trouve dans ce baladeur, ni même euh, quel DAC est utilisé. Sony euh, vraiment cultive euh, le secret autour de ce baladeur et autour de pas mal de ses produits, il faut le dire. Donc là, euh, si vous êtes féru euh, de comparaison des caractéristiques techniques, notamment au niveau de l'amplification et du DAC, là vous serez un petit peu déçu. Silence radio, on ne sait rien. On ouvre ses oreilles, c'est tout ce qu'on peut faire pour vraiment euh, écouter euh, et déceler la qualité euh, des composants. Mais voilà, il n'y aura rien euh, d'arrêté, aucune explication, aucun descriptif proposé précisément par Sony au niveau de ses composants. Sur ce baladeur, vous allez retrouver deux sorties, une sortie jack 3.5 mm et une sortie 4.4 euh, mm, donc une sortie symétrique et une sortie asymétrique. J'ai lu et j'ai constaté qu'il fallait mieux, si vous le pouvez, euh, privilégier la sortie symétrique 4.4 mm euh, car elle a un meilleur rendu de manière générale, une meilleure précision euh, de l'audio mais également euh, un meilleur euh, timbre euh, pour ce qui est des voix ou un meilleur, euh, une meilleure sensation de, de naturel en tout cas. Donc voilà, à privilégier si vous le pouvez, si votre casque ou vos écouteurs sont compatibles privilégiez la sortie symétrique 4.4 mm. On continue sur l'aspect iRES de ce baladeur. En effet, il vous permet d'écouter de la musique jusqu'à 32 bits. Ici, tous les types de fichiers, pratiquement tous en tout cas, euh, que, je, que je peux connaître, euh, sont euh, compatibles. Hein, euh, on peut aller du simple FLAC à du DSD. Et on va même euh, pouvoir euh, utiliser des fichiers en MQA, euh, typiquement les fichiers qui sont utilisés euh, par le service de streaming musical TIDAL. Petit détail intéressant dans le baladeur, euh, Sony vous offre de la musique, vous offre deux titres en DSD histoire de voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc euh, c'est toujours euh, sympathique, euh, ça, ça rappelle un petit peu à l'époque où quand on achetait un baladeur, ils offraient de la musique avec. Là, euh, ils en offrent, ça fait plaisir, surtout du DSD, ça permet vraiment de, de sentir euh, si euh, ça envoie. Euh, et c'est vrai que le DSD c'est plutôt pas mal, surtout qu'on en trouve difficilement euh, sur le net en tout cas. Je vous l'ai dit, ce baladeur baladeur est certifié audio ARS, mais également audio ARS wireless. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce baladeur intègre des codecs sans fil, haute qualité. Alors vous retrouvez les codecs, euh, je parle bien évidemment de Bluetooth, hein. vous retrouvez euh, les codecs basiques, hein, SBC, AAC, APTX, Bon, qu'il n'est pas forcément très intéressant euh, de euh, privilégier. Mais vous retrouvez également des codecs un peu plus élaborés comme l'APTX HD ou le LDAC. Forcément, le LDAC euh, qui euh, est, euh, a été créé par Sony. Ça serait un peu curieux de ne pas le retrouver sur ces produits. Petit conseil, si encore une fois vous êtes plus attiré par le côté sans fil, le côté Bluetooth, vous avez un casque, des écouteurs, ne privilégiez peut-être pas l'achat de ce baladeur là, mais comme je vous en ai parlé, le A105, donc le modèle un peu moins cher de chez Sony, le baladeur, euh, est peut-être plus approprié si vous faites exclusivement de l'écoute sans fil. Euh, je sais que voilà, maintenant c'est rentré dans, dans le quotidien de, de, de pas mal de personnes d'utiliser que du sans fil, donc si... C'est votre approche de l'écoute musicale, vous avez le droit. Je vous conseille en tout cas de plutôt vous tourner vers le modèle de Sony euh, le Sony A105. On retrouve, et c'est important de le noter à l'intérieur de ce baladeur, également euh, la fonctionnalité Wi-Fi, Wi-Fi 5, avec les bandes 2,4 et 5 GHz. Là aussi, c'est important de le mentionner parce que beaucoup de baladeurs euh, audiophiles n'intègrent pas la bande 5 GHz, sachant qu'elle propose euh, de meilleurs débits. Donc, ça serait euh, un peu dommage de s'en passer, surtout si vous êtes un gros consommateur de musique via les services de streaming musicaux. Enfin, et il faut le noter, dans ce baladeur, vous retrouvez euh, 64 Go de mémoire attention hein, euh, un, peu, un peu ce qu'on a l'habitude de voir euh, vous retrouvez 64 giga mais seulement 48 gigas environ sont utilisables heureusement ce baladeur intègre euh, une, une possibilité d'extension de mémoire via carte sd vous pouvez mettre une carte sd allant jusqu'à 2 terras voilà on a fait le tour de ces caractéristiques techniques maintenant je vais vous dire précisément ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé sur ce baladeur en commençant par ce que j'ai aimé c'est parti on commence par ce que j'ai aimé sur ce baladeur en commençant par son ergonomie et son design. En effet, euh, c'est assez rare de trouver des baladeurs euh, qui tiennent bien dans la main, euh, qui ne sont pas trop encombrants et euh, qui sont agréables euh, à parcourir, ne serait-ce que même à une seule main. Euh, là, euh, chapeau Sony, c'est vraiment un super boulot, surtout avec ses bords un peu arrondis. On l'a vraiment bien dans la main, il est vraiment pas encombrant. C'est un plaisir de l'utiliser. Quand je le compare un petit peu à ce que je suis en train de tester en parallèle de ce test, comme le Astaline Kern Can Alpha, lui c'est une véritable brique, très épais, très lourd et très anguleux. Il est beaucoup moins agréable à avoir en main. Ce Sony, du coup, il est vraiment très très agréable. Vous allez pouvoir l'emporter partout avec vous. Il rentre très facilement dans une poche et ça c'est un argument vraiment euh, très positif pour un baladeur par rapport à la concurrence. Ensuite également ce que j'ai aimé sur ce baladeur forcément du point de vue audio. Et là je dois dire, après l'avoir suffisamment rodé, comme le message euh, nous invite à le faire, euh, ce qui frappe sur ce baladeur, euh, c'est sa douceur et sa justesse. Si vous cherchez une écoute analytique, c'est-à-dire saisir euh, les micro-détails dans la voix de vos chanteurs favoris ou les micro-détails, par exemple le souffle. Je sais que beaucoup d'audiophiles de, de, recherchent vraiment la proximité avec euh, le chanteur euh, ou euh, par rapport aux au, au musiciens. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas un baladeur qui se distingue par euh, sa définition, sa transparence. J'ai écouté des baladeurs qui mettaient beaucoup plus cet aspect en avant. Ici, le Sony, on n'est pas vraiment là-dessus. On a hein, une certaine justesse hein, suffisante euh, pour ne pas être frustré. Mais euh, voilà, il se démarque vraiment par une certaine douceur, euh, par une justesse des timbres. Vous allez vraiment saisir euh, sans aucune coloration euh, la justesse euh, des instruments, la justesse des voix. Ça, c'est vraiment un aspect qui est très important et que j'ai vraiment beaucoup aimé sur ce baladeur. Ici, on a affaire à une écoute qui est extrêmement reposante et ça change. C'est vrai qu'on pense tout de suite, quand on, on pense écoute audiophile, on pense à quelque chose de très précis, quelque chose de très transparent, ce que beaucoup de baladeurs font. Mais là, vraiment, on est sur euh, voilà, une écoute douce, reposante, apaisante, j'ai presque envie de dire. Mais au premier abord, ça peut être surprenant et pour certaines personnes, ça peut même être frustrant. On peut se dire, mais que, que se passe-t-il avec ce baladeur On a l'impression qu'il n'exploite qu qu pas euh, l'intégralité euh, de, de, de, la, de, de la qualité euh, des morceaux que je suis en train de lui envoyer. Si on lui envoie du ARS, on a en droit de, de, de demander euh, vraiment un, euh, le plus de transparence possible. Et là, on n'est pas vraiment sur de la transparence. Ce n'est pas en tout cas à mes oreilles euh, ce que euh, j'ai euh, saisi. Il y a d'autres baladeurs qui, voilà, qui, qui ont pour avantage vraiment d'accès tout sur la transparence. Ici, ce baladeur axe plutôt sur la douceur et la justesse des timbres, la justesse des voix, la justesse des instruments. Finalement, le réalisme avant tout euh, sans rien mettre en avant. Donc, c'est un parti pris. Soit on aime, soit on n'aime pas. N'oubliez pas, hein, si vous voulez le tester avant de l'acheter, hein, il y a certaines boutiques spécialisées comme son Video, comme Cobra pour ne citer que, qui proposent euh, d'écouter directement les baladeurs pour vous faire un avis avant de les acheter. Mais en tout cas, moi, j'ai appris à apprécier justement cette douceur au détriment d'une transparence qui n'est pas évidente. Mais c'est très agréable, très reposant. Et finalement, on s'y fait très bien à ce type d'écoute. Autre élément que j'ai beaucoup aimé, sa version d'Android. Je vous l'ai dit, c'est ultra pratique. Vous installez vos applications directement via le Google Play, vous les mettez à jour directement via le Google Play. Bref, ça devrait être comme ça sur tous les baladeurs, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas euh, envie de faire du streaming, qui ont envie d'utiliser l'application native, bon, c'est vrai qu'ils n'en ont rien à, à faire de, euh, de la possibilité d'installer des applications, mais ça peut quand même être pratique, surtout aujourd'hui, quand on est à l'ère du streaming musical. C'est quand même bien pratique, donc c'est un très bon point. On continue cette fois-ci sur la partie écran. Euh, c'est un écran tactile, ça j'ai vraiment bien aimé. Euh, c'est ce qu'on retrouve hein, maintenant sur euh, pratiquement l'intégralité euh, des baladeurs, même les baladeurs plus entrée de gamme. Un écran de 3,6 pouces, d'une définition de 1280 par 720 pixels. Ce qui nous donne une densité de pixels par pouce de 408, ce qui est très très bien. Vraiment, vous allez pouvoir euh, justement ne pas euh, voir des, des, des pixels. Ça va vraiment être extrêmement net au niveau de l'image. Et ça, c'est vraiment bien. Rajoutez à ça un rétroéclairage qui est suffisant pour euh, l'utiliser en extérieur ou même en intérieur dans des endroits un peu sombres. Euh, voilà, il y a une belle euh, plage euh, de, de rétroéclairage, donc ça c'est vraiment top. Et enfin, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'interface et la navigation de manière générale sur ce baladeur. C'est extrêmement fluide, c'est très réactif, on n'est pas sur des ralentissements un petit peu euh, par rapport à ce qu'on pourrait trouver euh, chez la concurrence. Ici, c'est très fluide. Je vous recommande par contre, si vous le pouvez, euh, c'est un petit conseil de désactiver euh, toutes les applications que vous n'avez pas utilisées sur le baladeur. Vu que c'est une version d'Android, il y a pas mal d'applications qui sont fournies avec la version d'Android. Ici, n'hésitez pas à vraiment désactiver ces applications et désactiver pourquoi pas également les animations euh, de l'interface. Vous gagnerez en réactivité et vous gagnerez également en autonomie parce qu'on va en parler de l'autonomie après. Et dernier détail que j'ai beaucoup aimé, l'application native d'écoute musicale proposée par Sony. En termes d'application native d'écoute, euh, par rapport à tous les constructeurs, ça fait partie de celle que je préfère. Euh, je trouve que Sony a vraiment euh, un savoir-faire dans le domaine de l'interface. Moi, je trouve que c'est euh, vraiment très efficace, c'est euh, très agréable à parcourir. Donc, l'application native de Sony, je la trouve superbe. N'hésitez pas à euh, la tester euh, si vous vous procurez ce baladeur. Elle vaut le détour et enfin, il faut il faut le faire, on va parler euh, des points euh, que j'ai moins aimés sur ce baladeur, qui sont un peu plus discutables, euh, qui ne sont pas forcément très positifs. Malheureusement, euh, ce baladeur est, euh, on va dire, contraint euh, par la législation européenne en ce qui concerne euh, l'écoute et euh, surtout le volume audio. Euh, C'est un petit peu dommage. En fait, sur ce baladeur, euh, je m'explique, vous n'allez euh, pas, pas pouvoir exploiter au maximum la puissance de sortie euh, des deux prises jack, euh, tout simplement parce que la législation européenne impose de ne pas euh, dépasser un certain nombre de décibels au niveau de l'écoute musicale. Donc, ces baladeurs sont en quelque sorte bridés. Euh, on en avait déjà un petit peu l'habitude avec euh, les iPods, ce genre de choses qu'on pouvait facilement débrider. Ici, on ne peut pas débrider ce baladeur. Je me suis renseigné sur des sites, sur des forums spécialisés, c'est impossible sur ces baladeurs. Et là, je parle du 507, le Sony 507, mais je parle également du A105 dont je vous parle en début de vidéo. Ces deux baladeurs ne sont, sont concernés par cette législation européenne et ne sont pas débridables. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, si vous avez un casque ou des écouteurs un peu gourmands, ça risque de coincer. Euh, moi, je vais vous donner les caractéristiques des deux casques enfin en tout cas du casque et des écouteurs que j'ai utilisé je vous en parlais au début j'ai utilisé le sony mdr1a m2 ce casque a une impédance de 16 ohms et une sensibilité de 98 décibels voilà ça c'est pour vous donner les caractéristiques de mon casque que j'ai utilisé et pour les caractéristiques de euh, mes écouteurs je le rappelle c'est des écouteurs Sennheiser ie 300 là aussi on est sur une impédance de 16 ohms et une sensibilité de 124 décibels donc voilà, sachez que si vous utilisez un casque ou des écouteurs gourmands qui demandent vraiment de la puissance, ça sera un peu compliqué sur ce baladeur. Encore une fois, n'hésitez pas à aller tester ça directement en boutique si vous le pouvez. Au niveau de la partie audio, comme je vous l'ai dit, c'est très sage, c'est très doux. Ça ne conviendra pas à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui préfèrent quand il y a plus ou moins de basses, plus ou moins d'aigus. Donc voilà, ça peut être un peu gênant pour certains, perturbant pour certains. Soit on s'y fait, soit on ne s'y fait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un aspect qui est assez important à avoir en tête. La transparence, ce n'est pas son atout. Euh, c'est euh, axé plutôt sur une écoute douce, une écoute bien timbrée, une écoute naturelle. Mais on ne sera pas sur euh, des micro-détails, une écoute analytique, non. Malheureusement, pour certains, non. J'ai abordé le cas de l'écran. Pour certains cet écran paraîtra peut-être trop petit c'est vrai que 3,6 pouces c'est pas très grand surtout quand on connaît aujourd'hui euh, nos smartphones avec euh, des tailles d'écran qui dépassent euh, facilement les 5 pouces 3,6 pouces on se retrouve un petit peu sur la diagonale d'écran euh, d'un iPhone euh, première génération qui faisait 3,5 pouces donc voilà c'est pas forcément l'idéal en tout cas quand on est habitué à des grands écrans et, et enfin dernier point négatif pour les plus nomades d'entre vous en termes d'autonomie c'est pas génial euh, surtout si vous allez solliciter euh, la prise symétrique la prise jack symétrique 4.4 mm euh, celle-ci euh mange, bouffe, euh, beaucoup euh, de batterie, euh, elle sollicite beaucoup plus le baladeur hein, pour envoyer plus de puissance. Donc, euh, si vous sollicitez la prise 4 4 euh, mm euh, symétrique, bah, vous aurez moins d'autonomie. Moins d'autonomie, si vous écoutez en plus de ça de la qualité CD, ce que je vous euh, recommande au minimum, hein, du, du 16 bits 44 au minimum, euh, vous allez euh, en 4 4 être à moins de 10 heures d'autonomie ça commence à être un peu limite. On est même peut-être plus proche des 8 heures. Donc, c'est un petit peu compliqué au niveau autonomie. Euh, par contre, voilà, si vous utilisez de la musique en, en qualité compressée, tout ça, vous allez à, arriver à du, à du 20 heures, hein, surtout si vous exploitez la prise 3.5 mm, la, la prise asymétrique. Mais je vous conseille vraiment d'utiliser de la qualité CD, voire même plus si vous le pouvez. Vous ferez du bien à vos oreilles, croyez-moi. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des interrogations, vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me laisser euh, tout ça directement en commentaire, j'y répondrai rapidement avec grand plaisir. N'hésitez pas pour soutenir cette vidéo à laisser un petit pouce bleu et pour soutenir la chaîne à vous abonner. Et d'ici là on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Allez, ciao